Alors le projet, c'est Avant Minuit, une marque de lingerie que je crée, qui se veut la plus inclusive possible et la plus responsable, on va dire, et éthique possible. Pour moi, en fait, dans l'environnement, dans une démarche éco-responsable, on va dire, il y a plusieurs choses. C'est faire attention d'où viennent nos matières, utiliser au maximum des matériaux bio, sinon des matériaux qui existent déjà, et il y a toute la démarche aussi bah, autour de, de l'humain, en fait. Comment faire pour être sûr que sur toute la chaîne de production, personne ne soit exploité, en fait. En l'occurrence, la chaîne de production, c'est moi. Si je m'exploite moi-même, bon, bah, ça me regarde, mais... <rire> Quand j'ai rencontré, en fait, Alix, qui est une femme transgenre, elle m'a parlé de euh, ses problèmes à trouver des sous-vêtements qui lui euh, correspondaient et dans lesquels elle se sentait bien et féminine. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, l'inclusivité dans les marques de lingerie féminine, en tout cas, passait totalement à côté en fait, des femmes transgenres. J'ai fait des recherches sur le tucking, sur le besoin des personnes trans par rapport à ça. À partir de là, j'ai aussi fait un questionnaire en fait, que j'ai fait tourner euh, par des associations euh, LGBT. Beaucoup de réponses en fait, de personnes trans ont été que ce qui manquait sur le, euh, sur le marché, c'était justement euh, l'alternative au tucking. Et du coup, à partir de là, en fait, on a développé des modèles, elle et moi, ensemble. Donc elle, est elle, euh, elle ne pratique pas le tucking et du coup, elle voulait une culotte dans laquelle elle puisse être euh, libre, bien, avec de la place, mais tout autant féminine. L'idée, c'était aussi d'apporter bah, en fait ce qui, ce qui n'existait pas. Des marques, en fait, de lingerie où euh, on ne tuck pas, mais on a des produits adaptés au, à l'anatomie avec pénis et féminine en même temps. Il n'y en a quasiment pas où ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Après, moi, dans l'idée, euh, c'est vraiment faire euh, de la marque en fait quelque chose de la plus inclusive possible et du coup, en fait, être surtout à l'écoute des demandes. Euh, si des personnes euh, avec un handicap euh, spécifique, qui leur permettent pas d'avoir une culotte euh, d'une telle forme, on va le développer ensemble, en fait. C'est vrai que moi, j'ai pensé la marque d'abord comme une marque euh, pour les femmes, les femmes de toute taille et les femmes trans, et du coup, les personnes qui packent, sont pas forcément inclus dans, euh, dans, dans, dans ma démarche première aujourd'hui, dans le sens où les personnes qui veulent paquer trouvent déjà des choses sur le marché. Moi, j'ai développé un produit qui normalement s'adapte au maximum de personnes. Si ça ne va pas à une personne, elle peut toujours me contacter et on revoit ensemble ce qui ne va pas. Et puis on, on refait une pièce unique sans surcoût euh, juste pour la personne. Quoi. Et après, l'autre côté de l'inclusivité, c'est aussi ne pas s'arrêter aux 44 en fait. Enfin, ça c'est. C'est quelque chose qui aujourd'hui, pour moi, ça me semble une, une évidence. Et du coup, chaque modèle sera disponible dans toutes les tailles parce que je vais faire du euh, sur mesure, entre guillemets. En proposant, en fait, chaque mois en précommande, chaque personne me dit quelle taille elle a envie. Et comme ça, pendant un mois, je produis toutes les tailles. Et on évite, en fait, une surproduction. Et du coup, euh, de l'achat de matière qui ne va pas servir, donc qui va être jetée, de faire des tailles qui ne vont pas être vendues à la place de taille qui aurait pu être achetée. Et du coup, je suis en train de développer un site web où, euh, justement, chaque mois, ce sera en pré-vente et euh, chaque mois, on pourra commander. Alors le truc, quand on est une nouvelle marque qui se lance et qu'on achète des petites quantités, bah, on se retrouve déjà, en fait, euh, à avoir des fournisseurs qui ne veulent pas nous fournir parce que euh, on n'est pas assez gros. Par exemple, les élastiques, il fallait que j'en achète 2000 mètres. Globalement, il y avait un investissement de 10 000 euros, en fait, euh, toute fourniture comprise. J'espère, en avançant, que, euh, que je pourrai réduire les coûts. Parce que je sais qu'une culotte en coton, même si elle est bio, en fait, elle n'est pas accessible pour tout le monde. Ma clientèle cible, alors évidemment, c'est tout le monde, mais en fait, que ce soit les meufs trans ou que ce soit les personnes euh, grosses, elles subissent en fait euh, le, la discrimination à l'emploi. En effet, avoir un prix euh, Made in France à 20 euros la culotte, ça peut sembler euh, accessible pour certaines personnes, ça peut sembler inaccessible pour d'autres. Moi, j'ai essayé de faire le prix le plus juste possible par rapport à mes matières et par rapport à mon temps de travail et avec la volonté quand même de pouvoir développer la marque en faisant un tout petit peu de marge bah, pour pouvoir créer des maillots de bain, euh, des brassières des, euh, et d'autres modèles. J'aimerais beaucoup une diminution des prix ou alors j'aimerais bien fonctionner sur un modèle un petit peu communiste. Si tu as les moyens et que, euh, et que tu peux de la payer, à tel prix, voire un peu plus cher, et ben, tu mets un peu plus. Et une personne qui n'a pas les moyens, du coup, pourra avoir accès à une culotte avec 5 euros de réduction, par exemple. Donc, du coup, j'aimerais bien fonctionner comme ça, mais je ne suis pas sûre que la société soit prête. Plus la marque évoluera et si elle grandit, en fait, plus on pourra réduire les coûts. Et on espère vraiment réduire les coûts. Après, ce ne sera jamais du 3 euros la culotte, parce que 3 euros la culotte, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup trop et quelqu'un, en plus, souvent, qui est milliardaire derrière. <rire> Donc, euh, donc, voilà, à voir.